J-j-j-j-j-j- Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce et oui les amis, je suis toujours dans le centre, oh. mais je suis là parce que je vais vous dire un petit peu, je serai en vacances du 27 mai, du 27 avril au 5 mai et je compte faire pas mal de vidéos donc notamment du Safari Pokémon Go, du Safari euh, Go exactement. Je compte faire un gros live aussi, alors je sais pas encore je sais pas encore si ça sera samedi 27 avril vers 16h ou euh, dimanche 28 avril dans les mêmes horaires. Mais il faudra, faudra surveiller, donc euh, je mettrai l'annonce je mettrai sur mon mur Facebook, sur Instagram et sur euh, Twitter, voilà, tout simplement. Donc je vais vous dire un peu, voilà, je vais vous dire un peu ce que je vous ai... Ce que je vous ai commandé. Alors, déjà, j'ai euh, le deck de structure, la confrérie des magiciens. Je pense qu'on va commencer par ça. Parce que c'est... Euh... C'est vraiment... Voilà, base. Après, donc il y en a déjà pour 10,90€ sur Ultra Jeu. Après, je vous ai pris trois boîtes de pouvoir du duel. Rien que pour vous, j'en ai pris trois. Donc, euh, voilà. Ce sera arrivé quand... Euh... Quand, euh, voilà, ça sera arrivé quand ça, euh, ça arrivera vers le bas. Après, je vous ai pris du des avocats Non, je, je, des chasseurs de la finie, j'ai dû en prendre deux boîtes. Donc, c'est déjà pas mal. Après, euh, j'ai pas pris euh, l'attaque des sauvages parce qu'il y en a plus. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas pris des, les speed duels parce que je compte pas, je compte pas m'intéresser aux speed duels comme enfin comme ça. Je, je, je vous ai pris aussi donc il y en a pour pas loin de 300 euros quand même. Un goodies jouer figurine Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh à euh, 16,90€. voilà. Et après euh, vous, vous vous verrez vous verrez vous verrez. Voilà, vous verrez. Mais surtout, ne loupez pas ce live, parce que il va être important ce live. Il va être important parce qu'il y a des choses qui vont être annoncées pendant ce live. Et voilà. Donc je vous dis, je vous dis un uh, grand merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et uh, je vous laisse un petit diaporama pour ma vidéo en attendant. Allez, ciao tout le monde C'est pour la victoire qu'on se bat, ce cool. serait le meilleur Un jour, on s'en souviendra oh. Maintenant passe à l'action Et tu es prêt à jouer des qui tu veux quand tu veux oh. Dans le monde entier Allez. Tu veux tenter ta chance, fais bien rouler les l'aider okay. Regarde dans tes cartes, si tu peux assurer oh. Active la magie Et le pouvoir s'envoie oh. Que le spectacle commence Mais qui gagnera oh. mais pour le duel pour bouger c'est la Faut tour, au piège, vos défauts Le pouvoir est en voie Je gagnerai, secrète, je suis le plus fort Et vous pensez, on en trouve c'est de l'or Qu'un temps, faut tour, au piège, vos défauts Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la gueule académie On veut gagner On va tous te montrer qui on